L'espérance n'est pas l'apanage de toute chose. Il faut d'abord avoir une vie. La pierre n'espère pas. Et pour que cette espérance soit une espérance de vie éternelle, il faut avoir une vie spirituelle. L'animal espère la nourriture pour son corps, mais son corps est mortel et son âme est corruptible. Parmi les créatures de cette terre, seul l'homme, dont l'âme est incorruptible, peut espérer une vie éternelle. Mais ce n'est pas suffisant. Pour espérer, il faut que l'homme soit encore en chemin. Il faut que la vie éternelle soit encore possible, qu'elle soit au devant de lui comme un but. Le Saint qui voit Dieu n'a plus à espérer, car il a reçu ce qu'il espérait durant sa vie terrestre. De même, les démons ou les damnés ne peuvent plus espérer, car ils savent qu'ils ne pourront jamais espérer s'échapper de l'enfer de la séparation de Dieu. Ils savent qu'à jamais, ils ne pourront voir Dieu. C'est trop tard. Enfin, pour espérer, il faut non seulement avoir une vie spirituelle, non seulement être encore en chemin, mais aussi s'être tourné ou converti vers Dieu de qui seul peut venir la béatitude. <coughs> Espère qui peut. Espère l'homme converti en chemin sur cette terre. Espère l'âme au purgatoire qui attend sa purification. Espérez les âmes des justes de l'ancienne Alliance qui étaient morts dans l'attente du Christ et attendaient qu'il les visite pour les illuminer. Espère qui il peut, mais tant que l'on peut, il faut aussi le vouloir. « Celui qui ne veut rien d'autre que les biens de ce monde n'espère pas Dieu. De même, n'espère pas Dieu celui qui se contente d'une intention sans changer sa vie pour la conformer à cette fin. L'espérance est tranchante. Elle nous attache au Christ par toute notre vie pour la béatitude éternelle. » Afin de d'approfondir cette espérance de qui peut et de qui veut, et voir comment Dieu vient sauver, vient illuminer ceux qui espèrent en lui, en les préparant, en leur donnant la vie éternelle. Nous, nous sommes tournés vers un texte du Syracide. Frère Renaud. Au chapitre 24e, d'après la version latine. « Je suis la sagesse. » Qui fait couler de moi des fleuves. Je suis sorti du paradis comme un ruisseau, de l'eau immense comme un fleuve, comme l'écoulement d'une rivière, comme le canal qui conduit ses eaux. J'ai dit, j'arroserai les plants de mon jardin, je rassasirai d'eau les fruits de mon pré. Mon canal est devenu un grand fleuve et mon fleuve est devenu une mer. La lumière de la science que je répandrai sur tout le monde sera comme la lumière du matin et je la ferai passer dans la suite des siècles. Je pénétrerai jusque dans les profondeurs de la terre, je lancerai mes regards sur tous ceux qui y dorment, j'éclairerai ceux qui espèrent dans le Seigneur. Alors Frère Nos ce, ce texte, euh... D'un côté, il, il nous présente, euh, c'est un, un extrait d'un livre d'un grand sage, quelqu'un qui réfléchit sur la sagesse, et qui nous présente une, une, une extension de la sagesse, en fait un règne de la sagesse qui s'établit, qui s'étend, qui, qui se diffuse, et la sagesse va arriver jusqu'au bout du monde et va remplir toute la terre, même les profondeurs de la terre, un peu comme cette eau qui ruisselle, qui descend dans les nappes phréatiques, qui, qui, qui imbibe toute chose. Donc on est face, si, si l'on peut dire, à, à ce succès de la sagesse. Mais en même temps, euh, qu, qu, en quoi est-ce que ce texte vient euh, euh, nous parler plus que d'une sagesse euh, comment dire, d'une vision philosophique de, de, cette, de ces succès de la sagesse il y, a, il y a beaucoup plus, évidemment, dans ce texte. Alors, euh, en effet, le, le, le, je crois que le ressort très profond de ce texte, c'est que euh, la sagesse s'étend euh, en continuité avec son principe. Et on va voir que, euh, en fait, euh, il y a des présupposés à cela euh, d'une portée immense, euh, à la fois pour euh, la théologie et pour l'espérance des fidèles. Euh, puisque le, ce qui est tout à fait étonnant ici, c'est qu'il n'y a pas de déperdition. Euh, vous avez vu que la sagesse nous parle de, de, du paradis. Euh, d'où elle est sortie, comme un ruisseau, de l'eau immense, dont elle a jailli comme un fleuve. Donc, en fait, on voit ici que la sagesse, d'une certaine manière, tire sa, sub sa substance d'un réservoir immense. Euh, et donc, on pourrait se dire, ben, voilà, au fur et à mesure que euh, ce qui sort de ce réservoir euh, en, en, en émane, eh bien, soit il s'épuise, soit euh, il... Euh, Soit, et puis du coup, que ce qui en sort, c'est uniquement une espèce de petite quantité euh, euh, minime qui en jaillit. Euh, or, ce que l'on nous dit ici, c'est que ce qui est au terme de cette émanation, c'est aussi important que euh, ce dont elle en procède. Vous avez vu, mon canal est devenu un grand fleuve, et mon fleuve est devenu une mer. » Donc en fait, on est parti de l'eau immense, ruisseau, une petite alors petite... source, voilà, mais, que, mais, le, mais de fait, le, à l'origine, il y a le paradis, l'eau immense, d'où jaillit un ruisseau, euh, une rivière, et à la fin, ce canal lui-même s'élargit, de façon à devenir aussi important que la, dont, que la source dont il procède. Ça veut dire que la plénitude d'où la sagesse procède, est aussi la plénitude vers laquelle elle tend. Euh, c'est pourquoi il faut que cette sagesse soit plénitude elle-même. Euh, de sorte que nous avons déjà ici une, une vision euh, authentique de la Sainte Trinité, <rire> rien de moins, puisque la plénitude d'où tout procède, c'est le Père, la plénitude vers laquelle tout tend, c'est l'esprit saint et euh, la média... la médiation en quelque sorte si on peut dire euh, dans cette euh, dans cette c'est bien c'est bien le, le Christ sagesse lui-même enfin le verbe de Dieu sagesse donc en fait ici on, on, on il y a quelque chose une vision de, de, de ce qu'on appelle les, en théologie procession c'est-à-dire les, processions, hein, -à -dire, euh, les, euh, les la, le fait que en Dieu il y a des actes qui euh, qui s'écoulent, qui enfin qui jaillissent en continuité avec le principe de tout et qui n'entraînent ne, aucune perte. Euh, C'est tout à fait intéressant si l'on compare avec euh, les euh, dégradations euh, émana émanatistes, euh, où l'on pense que bah, tout ce qui s'échappe de son principe a tendance à se disperser, euh, à, euh, à s'égarer, euh, à, à se perdre petit à petit, parce qu'il y a une sorte de, de, de déperdition hein, qui se produit. Ici, tu évoques euh, donc euh, ces, ces visions antiques, euh, notamment qu'on appelle euh, de, du néoplatonisme, dans laquelle, en fait, de l'un, euh, du principe de toute chose euh, euh, s'écoule tout le reste. L'un produit toute chose, mais c'est toujours par dégradation, c'est-à-dire que euh, à, à, euh, à la manière dont petit à petit au fur et à mesure que les cascades d'eau de, voilà. s'écoulent il y a toujours de la, de la perte et puis à la fin, ceux qui arrivent en bout de chaîne n'ont plus qu'un petit filet et qu'une voilà. petit, petite goutte euh, pour, ce, pour, pour exister alors que là au contraire euh, cette, cette vision de, que nous présente le ciracide, c'est d'une sagesse qui ne s'épuise pas à se répandre exactement, c'est à dire qu'en se donnant elle ne, elle ne perd rien de ce qu'elle est, mais au contraire, elle reste absolument identique à elle-même. Et euh, du coup, euh, c'est bien pourquoi le, c est, c est très, ça a des conséquences immédiates c'est que le monde dans lequel nous vivons, qui donc est l'œuvre de Dieu, euh, évidemment que Dieu ne s'y écoule pas dedans, mais en revanche, justement, ce monde n'est pas l'épuisement de la créativité de Dieu. Euh, et, euh, et du coup, euh, ce monde, c'est pour ça qu'il peut espérer rejoindre l'éternité divine, euh, s'identifier, si, si, euh, si, enfin, autant que ce sera possible par la grâce, en tout cas par, par, le, par le fruit de la conversion et de, de, la, de, la, vie, de, de la vie morale, euh, c'est euh, parce qu'il euh, y a bien euh, cette plénitude qui est, est l'origine et le terme de toute chose, hein, et qui est aussi le chemin par lequel on y accède. Euh, là, c'est une, une vision qui est euh, entièrement biblique et qui est fondée sur la foi au Créateur, hein, au Dieu Créateur, euh, puisque pour lequel le, la création est une opération volontaire et pas justement une déperdition, de, de l'excellence euh, voilà, de, de des origines. Un épanchement naturel. Et, et effectivement, le, le texte nous présente euh, cet, euh, le, le point de départ de cet écoulement, de cette, de cette diffusion de la sagesse, euh, euh, c'est véritablement dans la création qu'elle se fait. C'est dans je, euh, la, la référence au texte de la Genèse, à ce paradis oui, du départ, à, fait, oui, voilà. à cette hum. manière qu'a qu Dieu de façonner toute chose par sa sagesse et, et, et, de, et de cette origine, en fait, la sagesse continue son œuvre euh, après, la, après la création, après la formation du monde. Alors, en fait, le, euh, ce qui fait que nous savons que la sagesse ne nous trompe pas, ça c'est que du coup, ce qu'elle promet, les promesses qu'elle fait, elle peut les tenir. Euh, c'est justement euh, le principe dont elle se réclame. Je m'explique. Dans le livre des Proverbes, on voit la folie qui imite la sagesse en, rémitant, en répétant pardon, les mêmes paroles et les mêmes promesses. Elle promet à celui qui est simple de se détourner vers elle et elle lui donnera toutes sortes de produits. Sauf que la parole de la folie subsiste dans, en l'air. C'est comme le, le sourire du chat de Chester dans, dans « Alice au pays des merveilles ». C'est-à-dire qu'il y a un sourire, mais il n'y a rien derrière. Euh, – euh, Des promesses, et, mais on ne voit rien venir. – C'est ça, mais c'est des promesses qui reposent sur du vent, hein, et qui, dont en fait la puissance de conviction vient uniquement des, des mots qui séduisent, hein, et qui, qui suggèrent, des, euh, des, qui, qui aiguisent des appétits, mais qui sont incapables de les nourrir. Alors que la sagesse, elle, justement, elle nous dit que ce qu'elle promet, c'est parce qu'elle le tient du principe... Qui, euh, dont, dont elle vient et qui est l'origine de toute chose. Et donc, étant fermement euh, collée à son principe, eh bien, elle peut tenir les paroles puisque ce principe est l'origine de tout ce qui est bon. Euh, on pense ici à cette, cette, cette vision mystique de saint Jean de la Croix. Euh, « Je sais une source qui jaillit et qui s'épanche, mais c'est au profond de la nuit. » Et du coup, cette, cette, la nuit ici est, est un, devient un véritable symbole de, la, de la, la fécondité infinie du Père dans la Trinité. Et, et du coup, celui qui emprunte ce, cette voie de la condition filiale, eh bien, il, il, il permet que les, les promesses s'accomplissent un jour en lui. Alors évidemment, donc ici, c est, c est, c est, c est, on sent que c'est un texte qui vraiment a aussi une grande récapitulation de l'œuvre de Dieu. Alors, ce qui est très étonnant, c'est ce dernier verset qui, au terme de cette expansion universelle, va jusque dans les profondeurs de la terre. « Je lancerai mes regards sur tous ceux qui y dorment, j'éclairerai ceux qui espèrent dans le Seigneur. » Alors, déjà, vous voyez ici, « je lancerai mes regards sur tous ceux qui y dorment », on, a, on voit bien que les, les ténèbres ici, ce n'est pas l'absence de lumière, c'est une espèce presque d'obscurité quantifiée. Et du coup, on, on dit bien, on parle bien, c'est encore une locution en français moderne, avoir les yeux perçants, hein, ou alors euh, la, la lumière qui perce les ténèbres, hein, comme si justement les ténèbres c'était quelque chose de dense et d'inorganisé de, de, qui, qui empêche la diffusion de la lumière. Et. Euh, et ici, le, la sagesse nous dit qu'elle ben, elle, étant lumière subsistante, en quelque sorte, euh, eh bien, elle va percer définitivement l'obscurité des enfers. Alors, ce qui est euh, admirable, c'est quand même cette notion euh, qui, est à mon avis, est pratiquement unique. J'éclairerai ceux qui espèrent dans le Seigneur, c'est-à-dire que, les manifestement, les âmes qui reposent aux enfers, y reposent dans l'espérance. En tout cas, elle est venue chercher cela. Euh, comparé euh, avec une scène un peu semblable qui est la descente d'Ulysse aux enfers dans l'Odyssée, et où il voit les ombres des héros grecs qui se sont distingués pendant la guerre de Troie, et euh, on voit bien qu'ils euh, vivent de leurs souvenirs, mais qu'ils n'ont aucune espérance. Euh, parce que justement, les, les enfers, c'est le lieu d'où on ne revient pas. Rappelez-vous l'histoire d'Orphée et Eurydice. Il essaye d'aller chercher sa bien-aimée aux enfers, et puis en fait, bah, euh, manque de peau, euh, on n'en sort pas. Ça, c'est la conviction euh, vraiment générale euh, des anciens. Le, les enfers, c'est le lieu de la non-espérance, puisque c'est le lieu d'une du, vie diminuée, mais surtout qui n'est pas animée par la possibilité d'en sortir. Ce n'est pas exactement l'enfer, peut-être que nous entendons, mais néanmoins, c'est quand même un lieu où il n'y a pas d'espérance. Or, on nous dit, dans ce texte magnifique, que la sagesse vient chercher ceux qui sont pleins d'espérance dans le Seigneur, dans les enfers. Euh, parce qu'au fond, ces, ces défunts sont partis munis des prophéties de la connaissance de, de, de, de celui qui allait venir et, et l'espérance le, le, les, les habite et ici nous avons quelque chose de je crois de, de bouleversant dans notre rapport aussi avec nos chers défunts de nous dire que ben voilà ils, ils sont partis eux aussi mais ils sont pas seuls ils sont partis avec quelque chose des prophéties des promesses du Seigneur qui anime leur espérance même dans, cette, même dans ce lieu, quand même, de, de, de, qui n'est pas un lieu réjouissant tel que sont les enfers. Euh, là, le, évidemment, le, ce texte donne, a donné lieu à des, de magnifiques visions chez les Pères, donc, de, de, où on voit le, le Christ, sagesse, descendre aux enfers euh, et euh, venir s'emparer hein, comme d'un butin de ceux qui espèrent dans le Seigneur et qui l'attendaient, justement. Alors, euh, eh bien, vraiment, cette, euh, en particulier, dans la semaine sainte, le jour du samedi saint est le jour consacré spécialement à l'espérance, puisque c'est le jour où, où il ne se passe rien, euh, où le, le monde est dans le grand silence. et Il ne reste plus que cette musique intérieure, euh, ce chant qui s'élève dans la nuit, qui est celui de l'espérance en Dieu, et dans lequel nous retrouvons eh bien, la communion des saints. Espérance de ceux qui, qui sont dans les profondeurs. Euh, alors ici, évidemment, hein, euh, l'image des profondeurs est une image de l'ordre de la métaphore, mais elle dit bien ce qu'il en est euh, du point de vue de la réalité, c'est-à-dire ceux qui attendent euh, cette lumière... Euh, dans, euh, du Christ qui, ils attendent ce qu'ils espèrent hein. mmh. il y a encore quelque chose qui doit être fait en eux et qui est que le Christ doit les rejoindre, doit leur apporter ce, ce qui était le, le fruit l'objet le, de leur espérance voilà mais c'est vrai qu'ils ne sont pas abandonnés ils ne sont pas abandonnés mmh. voilà. donc la, la, ce texte en fait du Siracide nous a amené de cette sagesse qui se répand, qui contient toute la terre, qui a, par laquelle le monde est fait, et qui descend et qui rejoint tous ceux qui espèrent en elle, y compris euh, les défunts, y compris ceux qui sont dans la mort. Euh, Là-dessus, là il y, y a une... Euh, en fait, c'est vraiment cette théologie du samedi saint, hein, dans la semaine sainte. Euh, la, la, les pères ont, ont beaucoup, euh, évidemment, prêché sur le... Sur ce sujet. Beaucoup, beaucoup. À la, à la suite des quelques témoignages de, de les, de les, de la, du Nouveau Testament, les pères grecs, surtout, ont, ont déployé dans leur prédication cette descente du Christ aux enfers. Le Christ ressuscite des enfers, c'est l'expression la plus ancienne, bien avant de l'expression « il sort du tombeau ». Il sort d'abord des enfers, il ressuscite des morts, ce sont les toutes premières confessions de, de foi. « La lumière de la science que je répandrai sur tout le monde sera comme la lumière du matin, et je la ferai passer dans la suite des siècles. Je pénètrerai jusque dans les profondeurs de la terre. Je lancerai mes regards sur tous ceux qui dorment. » Sur tous ceux qui dorment, en grec, c'est un lieu aussi, le lieu où les gens dorment, c'est le lieu qui a donné en français le mot « cimetière »,« koïméthérione ». Et nous avons précisément une homélie de Jean Chrysostome à Antioche sur le mot cimetière et sur la croix. Il s'agit d'un Vendredi Saint, un Vendredi Saint des années 380-390, et Jean Chrysostome commence par poser la question pourquoi ce jour-là, le Vendredi Saint, toute la communauté sort de l'église principale de la ville, sort même de la ville pour se rendre au cimetière, qui était à l'extérieur de la ville d'Antioche. L'explication, il la trouve bien sûr dans l'annonce de la résurrection, et surtout dans le fait que le premier fruit de la croix eh bien, est de briser de façon définitive les liens de la mort. Et au cours de cette prédication, il propose d'affirmer encore davantage cette foi en la résurrection en montrant qu'elle a même été efficace pour tous ceux qui étaient morts dans l'espérance que Frère Renaud nous a décrite, tous ceux qui étaient morts dans cette espérance avant la résurrection, c'est-à-dire la descente du Christ aux enfers. Hier, nous avons vu combien... Cette croix donne le poids, donne son sens à notre espérance. Aujourd'hui, avec ce texte de Jean Chrysostome et cette grande rhétorique de la descente du Christ aux enfers, nous voyons plus, en quelque sorte, comment se manifeste cette espérance, un petit peu cette phénoménologie de l'espérance qui se caractérise par deux éléments, le son et la vue. La descente du Christ aux enfers, c'est d'abord le fracas des liens qui se brisent à tout jamais. Et on le retrouve même dans les actes des apôtres, acte 2, 24, « Destructis vinculis mortis », après avoir détruit, « vinculis », les liens de la mort. Voilà pour le son et pour la vue. C'est ce texte du Syracide qui, qui nous l'a déjà, déjà évoqué la lumière, le soleil de justice qui se répand dans ce lieu de ténèbres alors je, je vous lis ce, cet extrait, ces extraits de l'homélie de Jean Chrysostome c'est aujourd'hui que notre Seigneur parcourt tous les abîmes ténébreux aujourd'hui il descend dans les enfers aujourd'hui il a brisé les portes des reins aujourd'hui il a rompu les gonds de fer, les verrous. Ça c'est une citation d'Isaïe, 45, verset 2. Voyez combien les expressions sont exactes. On ne dit pas « il a ouvert les portes des reins », mais « il a brisé les portes des reins », afin que la prison elle-même devienne inutile. On ne dit pas « il a enlevé les gonds », mais « il les a rompus », afin que le séjour de captivité perde toute sa force. Une prison où il n'y a ni porte ni gonds ne peut retenir ceux qu'on y enferme. Lorsque Jésus-Christ a brisé les portes, qui pourra les rétablir Ce qu'un Dieu a détruit, quel homme le rétablira Ce n'est pas ainsi qu'agissent les princes lorsqu'ils envoient des lettres de grâce pour mettre les prisonniers en liberté. Ils laissent et les portes et les gardent afin d'annoncer à ceux qui sortent de la prison, que même ou d'autres, à leur place, peuvent encore y entrer un jour. Jésus-Christ, au contraire, voulant apprendre que l'empire de la mort était définitivement fini, a brisé les portes des reins. Elles sont appelées des reins, non qu'elles fussent vraiment des reins, mais c'était pour exprimer le caractère cruel et inexorable de la mort. « Voulez-vous apprendre comment la mort était impitoyable, inflexible, qu'elle avait, qu avait toute la dureté du diamant ?» C'est que dans un si long espace de temps, personne n'a pu lui persuader de relâcher aucun de ses captifs, jusqu'à ce que le souverain des anges, descendu dans ses abîmes, l'y eût obligé. Premièrement, le Seigneur a enchaîné le fort et l'a dépouillé de ses armes. L'Écriture ajoute « qu'il s'est emparé des trésors ténébreux et invisibles. » Là encore, c'est extrait du livre d'Isaïe, au, au chapitre 45. Quoique l'expression ici paraisse simple, elle présente un sens double. Il, il est des lieux obscurs, mais où l'on peut souvent distinguer les objets lorsqu'on y porte un flambeau et la lumière. Les abîmes de l'enfer étaient d'une obscurité affreuse. Impénétrable. Ce que tu disais sur persan. On ne pouvait pas percer l'obscurité des ténèbres. Aucune lumière n'en avait encore éclairci les ombres. Voilà pourquoi on dit qu'ils étaient non seulement ténébreux, mais aussi invisibles. Ils étaient vraiment ténébreux jusqu'à ce que le soleil de justice y fût descendu, qu'il les eût éclairés par sa présence, jusqu'à ce qu'il eût fait le ciel de l'enfer. Jésus-Christ fait de l'enfer ce lieu terrible de, de, de, cette, de cette mort, le ciel même. Le ciel étant partout où est Jésus-Christ. L'enfer est appelé des trésors obscurs et avec raison parce que d'immenses richesses y étaient déposées. Toute la nature humaine qui est la richesse de Dieu avait été dépouillé et livré à la mort par le démon qui avait trompé le premier homme. Or, saint Paul nous apprend que toute la nature humaine est la richesse de Dieu lorsqu'il dit « le Seigneur est riche pour tous ceux et par tous ceux qui l'invoquent », Romains 10. Comme un prince, après avoir trouvé un chef de brigands qui parcourait les villes, qui les pillait de toutes parts et qui, se retirant dans des cavernes, y déposait les fruits de son brigandage, l'enchaîne, le livre surplice et transporte ses richesses dans le trésor de l'État, de même Jésus-Christ, après avoir enchaîné par sa mort à la fois la mort et le démon, chef des brigands, gardien de la prison, a transporté ses richesses je veux dire la race humaine dans les trésors célestes c'est ce que nous fait entendre le même Saint Paul, il nous a arrachés à la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume de son fils bien-aimé. Deux éléments, deux manifestations de cette espérance du vendredi saint, ici fracassante, okay. du, du samedi saint, le bruit et la lumière. Et ces deux manifestations, on les, retrouve dans, on les retrouvera au soir du samedi saint, dans l'exultète, puisque dans l'exultète, on parle aussi de cette nuit où le Christ, ayant rompu les chaînes de la mort, est remonté victorieux des enfers. Et on parle, dans ce même exultate, de cet astre qui ne connaît pas de couchant, cet astre qui, de retour des enfers, a répandu sur le genre humain une lumière sereine. On a vraiment chez les pères cette image cette analogie avec ce soleil qui se lève, qui, qui sort de la ténèbre pour éclairer le monde. Donc, euh, ce, ce qui est intéressant ici, c'est qu'on retrouve la double euh, dimension qu'on avait dans le Syracide, à savoir côté, que la, la mort est considérée sous deux aspects. Le premier aspect, qui est son caractère définitif, Personne n'est jamais revenu de la mort, donc c'est un lieu dont on ne revient pas. Autrement dit, c'est la prison à vie ou à mort, plus exactement, euh, la prison perpétuelle. Hein. Euh, donc la, cette dimension, euh, je dirais, plus liée au corps, à l'entrave oui. du corps, euh, parce que en réalité, on sait bien que le corps euh, se corrompt, se pourrit et c'est fini, c'est fini, il n'y a plus de retour en arrière. Donc, de ce point de vue-là, prison et, et euh, profondeur de la Terre, etc. Et puis, d'un autre côté, le, le, le pendant de cela, c'est la dimension lumineuse, Donc, et, et, et là, euh, tu... tu tu as souligné que, que Jean Chrysostome, pour la partie prison euh, définitive perpétuelle, c'était le bruit des chaînes, hein, le, mm -hmm. la porte qu'on qu fracasse, mm -hmm. les, les gonds qu'on fait sauter. Il mm -hmm. y, a, y a donc quelque chose d'une violence mm -hmm. parce qu'on on, on fait, so, on fait, on fait éclater mm -hmm. une prison qui était censée être perpétuelle. Mm -hmm. Et de l'autre côté, euh, euh, donc la, cette dimension, cette, cette, cette libération des prisonniers, se fait d'une manière tout à fait euh, sans, euh, euh, avec la violence seulement de la lumière. C'est parce que ce lieu euh, est un lieu de ténèbres que et que il faut que la sagesse vienne faire entrer sa lumière dans cette ténèbre qui est faite pour ne pas la recevoir. Et la lumière, c'est cela qui fait jaillir euh, qui libère ou qui ouvre les portes de la prison. Oui, c'est la sagesse, c'est cette lumière de la sagesse, mais la sagesse de la croix. Sur les icônes qui correspondent, qui sont plus tardives que ce texte, mais qui, sont quand même, qui appartiennent à cette tradition euh, grecque, le Christ qui descend aux enfers est enveloppé d'une lumière qui, voilà, qui, qui transforme le lieu de ténèbres en, en lieu de lumière, mais il a à sa main la croix. Toujours, c'est l'instrument, c'est l'instrument de cette libération, la croix. Et ce qui est très frappant dans, dans ce texte, c'est que Chrysostome le dit dans un cimetière. Alors il y avait à la fois des tombes de martyrs et des tombes de gens euh, complètement euh, qui n'ont pas été martyrs, euh, ordinaires entre guillemets, en, en disant vraiment que euh, quand on pleure nos morts, il ne faut pas penser à ce lieu-là. Parce que justement, ce lieu-là a été une fois pour toutes complètement détruit par le Christ. Il n'a pas ouvert les portes, il les a cassées. Donc ce lieu n'existe plus. Et, et c'est ça qui est très fort dans ce texte, je crois. Et c'est là où, du coup, la descente du Christ aux enfers, c'est pas seulement le souvenir d'un acte passé, ça, ça motive notre espérance pour aujourd'hui. Oui, c'est vraiment l'espérance qui est la clé, puisque le cimetière, il existe bel et bien. Voilà, fait. le cimetière existe <rire> bel et bien. Il y, a, il y a bel et bien des corps corrompus dedans. Bon. Mais en revanche, en espérance, oui. il est complètement voilà. détruit. Voilà. Voilà. C'est-à-dire que il est, le cimetière n'aura qu'un temps, en quelque oui. sorte. Oui. Enfin, en tout cas, ce cimetière qui se trouve sous nos oui. yeux. Oui. Oui. Euh, ouais. et, et ce qui est vrai, c'est que le, pour, pour les saints qui, qui sont déjà dans la gloire de Dieu, qui oui. voient déjà oui. Dieu... Oui. Oui pour eux, euh, cette, cette lumière a, a déjà, a déjà, est oui. déjà plénière, oui, oui, oui, oui, oui. et pour les âmes qui sont euh, en, en purification ah, oui, oui. Euh, de leur péché, euh, elles aussi, oui, oui. euh, c'est vrai qu'il y a cette espérance qui est encore euh, pour eux, oui. euh, mais, et nous prions pour cette raison pour les défunts, oui. mais, euh, mais en même temps, ils ont ils sont sur le chemin de la lumière. Voilà, donc, voilà, il y a déjà, voilà. là aussi, le, la prison a été rompue. Saint-Augustin dirait qu'il ne suffit pas d'avoir la lumière, il faut avoir les yeux pour voir la lumière. Et oui, donc, ces âmes bien. en purification, eh bien, il faut que leurs yeux deviennent de plus en plus aptes à voir cette lumière. Donc, du coup, il y a ce travail encore qu'on appelle le purgatoire. Alors, moi, je retiens quand même un autre point qui est peut-être la la, euh, la... la nouveauté par rapport au texte du Syracide, euh, c'est que le Syracide nous présente tout du point de vue de cette sagesse qui descend, mais elle ne nous dit pas avec quel instrument la sagesse pénètre aux profondeurs de la terre. Alors que Chrysostome, lui, si on peut dire à, à la réponse, euh, c'est avec l'instrument de la croix. Hein? C'est vraiment dans cette euh, la, la descente de la sagesse jusqu'aux profondeurs, qui, pour le ciracide il voit ça vraiment dans cette continuité et, et vraiment, il n'y a, a, a pas de. Comment dire Il n'y a pas de borne à ce que la sagesse peut atteindre. Hein. Elle peut aller jusqu'au bout hein, et aller chercher ceux qui espèrent au plus profond. Mais euh, le Siracide n'a pas, la, si je puis dire, l'instrument oui, avec lequel la sagesse va descendre aux profondeurs de la terre. Il parle de la lumière quand même. On il parle dire ce, de la lumière. On pourrait voilà. dire que c'est la lumière qui en sérieux. lieu parce que c'est. Le... Simplement, que, ce que Chrysostome dit, c'est que cette lumière, en quelque sorte, elle irradie du corps du Seigneur ressuscité. C'est-à-dire oui, que, oui, oui, que oui. cette lumière, elle est devenue en quelque sorte, elle habite en plénitude. Oui, oui, oui, oui. Et là, on retrouve du coup le prologue de Jean, le verbe était lumière qui éclaire tout homme. Donc, C'est une propriété divine qui est appropriée à l'humanité du Seigneur et qui ainsi va véritablement détruire les enfers. Si l'on se tourne vers saint Thomas d'Aquin, on, on va exactement aller dans le même sens, et, et, évidemment, hein, mais euh, justement préciser cette, ce moyen par lequel la, la sagesse euh, est venue, euh, euh, nous, nous, est, est descendue dans les profondeurs et a tiré tous ceux qui étaient dans cette prison euh, et qui les a guidés sur le chemin, de, de, de leur, euh, sur la, la, le but de leur espérance. Euh, je voudrais d'abord commencer par bien euh, montrer l'importance d'une bonne euh, euh, comment dire de la foi orthodoxe, de la foi euh, euh, plénière au Christ Dieu et homme parce que c'est absolument essentiel pour comprendre la suite dans le dans l'Épître aux Romains, le, euh, dans l'Épître euh, le, le saint Paul évoque cette descente, cette venue de, du Christ dans notre chair, il évoque la descente du Christ dans les profondeurs, et euh, euh, il évoque donc cette humilité du Christ qui sera suivie de son exaltation au moment de l'ascension. Voici comment Thomas le présente. Le Christ en mourant est descendu dans les profondeurs et là il cite le Siracide « Je pénétrerai les parties inférieures de la terre » et donc entre l'ascension du Christ et sa mort, ainsi que sa descente aux enfers, la première, l'ascension, relève de la plus grande exaltation du Christ et la seconde de sa plus grande humiliation. Et donc, nous avons un mouvement d'abaissement et d'exaltation. Ce mouvement, on le retrouve dans un certain nombre d'hymnes de, de saint Paul, de textes de saint Paul, et euh, euh, il vaut la peine de comprendre ce qu'il en est du point de vue du Christ. Voici un commentaire de, de Thomas sur Romains 9, 28. Thomas utilise le texte de la Vulgate, qui se réfère à Isaïe dans les 70. Le Seigneur fera sur la terre une parole brève, un verbe bref, hein, le verbe. Commentaire de Thomas. Le Seigneur, c'est-à-dire Dieu Père, fera sur terre un verbe bref, c'est-à-dire incarné, car le Fils de Dieu s'est vidé de lui-même en recevant la forme de serviteur. On dit qu'il s'est vidé ou qu'il s'est abrégé, non pas que quelque chose lui aurait été ôté de la plénitude ou de la grandeur de la divinité, mais parce qu'il a pris notre faiblesse et notre petitesse. Donc, le point important ici, c'est que quand on voit cette humiliation, humiliation, humilité du Christ qui descend, ou quand on entend que le Christ s'est dépouillé, ou que le Christ s'est vidé, ou qu'il s'est anéanti, il ne faut, ou qu'il s'est abrégé, il a été condensé, il ne faut pas entendre qu'il aurait perdu de la plénitude et de la grandeur de sa divinité, mais qu'il a pris quelque chose de notre faiblesse et de notre petitesse. J'avance un tout petit peu. Euh, autre texte dans la Somme contre les Gentils. Euh, on lit dans les Écritures que cet homme, le Christ, a été exalté. Par exemple, en Actes 2, 33, ce Jésus est exalté à la droite de Dieu. De même on lit aussi que Dieu s'est vidé, en Philippiens 2,7, le texte le plus, le plus fort, il s'est vidé de lui-même, ou ce qu'on traduit de temps en temps par il s'est anéanti, ou il s'est dépouillé, euh, le terme latin c'est plutôt vidé de lui-même, ainsi donc, en raison de l'union de la nature divine et de la nature humaine, on peut dire de cet homme des choses sublimes, comme dire que cet homme est Dieu, ou comme dire que cet homme est ressuscité des morts. Mais on peut aussi dire, parce qu'il est Dieu et homme, on peut dire de Dieu des choses très humbles, comme le fait qu'il soit né de la Vierge, qu'il ait souffert, qu'il soit mort, qu'il soit mis au tombeau. Ce que, dans la tradition théologique, on appelle la communication des idiomes, c'est-à-dire les propriétés d'une nature, peuvent être attribuées à l'autre et inversement. Mais donc, ce qui est important, c'est de dire, en raison de, du mystère de la personne du Christ, de ce qui se fait dans l'incarnation, eh bien, le Christ, euh, comme homme, peut recevoir des, des, des, des perfections qui sont de l'ordre de Dieu, et notamment son exaltation. Et inversement, on peut dire de Dieu des choses de l'ordre de l'humilité de, de, de notre nature en raison de sa nature humaine. Voici donc comment comprendre ce texte central de l'épître aux Philippiens, Philippiens 2.7, « Il s'est vidé de lui-même, ou anéanti, ou dépouillé, recevant la forme du serviteur. » Voici le commentaire. « Parce qu'il était rempli de la divinité, Ce Se serait-il donc vidé de sa divinité ?» Non parce que ce qu'il était est demeuré, et ce qu'il n'était pas, il l'a pris sur lui. » C'est un point très important, surtout dans le contexte des théologies contemporaines. Euh, euh, Thomas insiste sur le fait que, si il s'était vidé de sa divinité, et si on entendait « vider au sens « il aurait perdu sa divinité », il n'aurait plus été Dieu. Et de la même façon, s'il n'avait pas vraiment pris notre nature humaine, il n'aurait pas été vraiment homme. Donc, il faut forcément... On ne peut pas dire que vider de la divinité signifie qu'il a perdu sa divinité, mais qu'il a assumé ce quelque chose qu'il n'était pas et qui relevait de l'humilité. Ainsi, de cette manière, je continue le texte de Thomas, s'il est descendu du ciel ce ne fut pas parce qu'il a cessé d'être dans le ciel, mais parce qu'il a commencé d'être d'une nouvelle manière sur la terre. C'est ainsi qu'il s'est vidé de lui-même, non pas en se défaisant de la nature divine, mais en assumant la nature humaine. » Alors, Thomas continue, pourquoi le choix de ce terme « vidé » En tout cas, dans son latin à lui, c'est « vidé ». Pourquoi ce choix-là « Car, dit-il, le vide s'oppose au plein. La nature divine est pleine autant qu'on peut l'être, car là se trouve la perfection de toute bonté. » C'est ce que l'on a vu avec le ciracide, euh, euh, les, les eaux immenses de la sagesse, hein, il, il est plein de cette sagesse. Il y a une plénitude de cette sagesse. Euh, mais la nature humaine... Et l'âme humaine, elle, n'est pas pleine. Elle est même comme une page blanche attendant sa plénitude. C'est pourquoi on dit que la nature humaine est vide. Et donc, prendre la nature humaine, c'est se vider par rapport au plein qu'est la sagesse divine. Bien. Je passe maintenant à l'application, à cette descente aux enfers du samedi saint. Voici à nouveau ce que dit Thomas. Le Christ, qui est la sagesse de Dieu, a pénétré dans les parties inférieures de la terre. C'est ce que nous avons vu avec le ciracide, Non pas comme dans un lieu, en faisant le tour de toutes les âmes qui s'y trouveraient, comme on visiterait des prisonniers, mais en déployant l'effet de sa puissance de manière égale chez toutes, de sorte « Qu'il illumina les seuls justes, et c'est ce que dit le Syracide lorsqu'il précise, j'illuminerai tous ceux qui espèrent dans le Seigneur. » Donc, le Christ, euh, euh, il ne faut pas imaginer qu'il descend au sens, de la même manière qu'il est descendu du ciel, au sens qu'il cesserait d'être dans le ciel, il n'est pas descendu dans les profondeurs de la terre au sens où il aurait creusé un tunnel au cœur de notre terre, mais en ce que, il a déployé l'effet de sa puissance à la manière dont le Siracine nous explique que cette sagesse imbibe toute chose et, et finit par imbiber même les profondeurs de ce qui est étranger à la sagesse. Et donc, il est venu illuminer, et, euh, précise Thomas, attention, il a illuminé les seuls justes, hein, seuls ceux qui espéraient en lui, hein, et qui, pr précisément, attendaient cette sagesse, attendez cette sagesse. Bien. Maintenant, comprenons et, et, et, et, et, et comprenons, finalisons ce que nous avons vu de cette humiliation du Christ et de cette illumination. Euh, pourquoi est-ce que le ciracide envisage cette descente aux enfers sur le mode de l'illumination pourquoi est-ce que la descente aux enfers doit être saisie sur le mode de l'illumination Parce que la sagesse est précisément ce qui illumine des âmes. Ce qui rend la vie à l'âme, c'est de retrouver cette vitalité de son activité d'âme. Hein Voici ce que dit Thomas du lien entre euh, euh, de, de la sagesse et l'illumination. Le verbe de la sagesse, c'est ce qui est conçu dans l'esprit, c'est-à-dire qu'on possède une sagesse et on l'exprime intérieurement. On se dit, on, bah, par exemple, quand on réfléchit sur un sujet, on exprime en, en nous euh, notre réflexion, et donc on, on, on exprime une parole intérieure de sagesse. Et c'est la manifestation de la sagesse de celui qui connaît. La sagesse divine est appelée lumière dans la mesure où elle consiste en un pur acte de connaissance. Et la manifestation ou le resplendissement de la lumière, c'est la splendeur. Ce terme de splendeur, c'est ce resplendissement de la lumière où euh, euh, la, la, euh, la lumière découle de, l de la lumière, c'est-à-dire la lumière va resplendir sur un autre et va produire un, un effet d'illumination, c'est cela resplendir. C'est pourquoi le Verbe de la sagesse divine est appelé à bon droit « splendeur de la lumière » selon ce mot de l'apôtre qui est dit au sujet du Fils, il est la splendeur de la gloire de Dieu. Et c'est pourquoi le, le Fils s'attribue la manifestation du Père lorsqu'il dit en Jean 17, « Père, j'ai manifesté ton nom aux hommes. » Autrement dit, dire que le Christ, au moment de sa mort, au moment de sa mort, que se passe-t-il Son âme est séparée de son corps. Mais son âme n'est pas séparée de sa nature divine. De sorte que son âme est encore resplendissante, de son union au Verbe de Dieu. Et donc dans son âme resplendit mmh. cette sagesse éternelle qui euh, est une sagesse qui illumine. De sorte que l'âme du Christ séparée de son corps dans le tombeau est une âme qui resplendit, qui fait jaillir la sagesse de Dieu qu'elle qu a reçue en elle-même, et qu'il a fait jaillir à tous ceux qui eux-mêmes attendent cette lumière, qui sont dans l'espérance de cette lumière. L'âme du Christ vient répandre la sagesse de Dieu, vient faire resplendir la sagesse de Dieu, jusque chez ceux qui, comme elle, sont dans l'espérance de la résurrection, et dans l'espérance de Dieu et de la manifestation de Dieu. Et que fait l'âme du Christ pour les défunts Elle leur manifeste le nom du Père. Elle leur manifeste celui dont elle sort, qui est la sagesse euh, exprimée dans le Verbe et, et, qui, et qui ramène aux sources de la sagesse, le principe de la sagesse, qui est le Père. Et donc, dans cette théologie du Samedi Saint, nous trouvons le lieu plus exactement, nous trouvons cette action du Christ qui vient euh, illuminer ceux qui espèrent en lui, y compris dans la mort. Y compris dans la mort. Parce qu'il est uni à cette sagesse. Et c'est vraiment une descente. Le Christ accepte cette humilité, cette humiliation de descendre dans la mort de vivre cette épreuve de la mort selon sa nature humaine. Mais ça n'est pas pour se vider de sa nature divine, c'est au contraire pour faire descendre sa sagesse dans la profondeur de la mort. Je finis par ce, ce petit commentaire sur le symbole des apôtres qui s'applique à nous. Hein. « Si donc le Christ a libéré ceux qui étaient dans les enfers, quiconque est un ami de Dieu » doit d'autant plus se confier en lui pour être libéré par lui de toute angoisse. Hein? Invoquons le Christ dans sa descente aux enfers pour être libéré de toute angoisse, puisque c'est sa sagesse qui vient nous donner l'espérance, qui vient remplir notre espérance, accomplir notre espérance. Dieu vient d'une manière spéciale au secours de ses serviteurs. Il doit donc être d'autant plus assuré celui qui sert Dieu, celui qui espère en Dieu, s'applique la parole du Siracide. sa sagesse peut atteindre tout, même mes plus profondes angoisses et même les profondeurs de la mort. Adiutorium nostrum in nomine domini qui fecit celum et teram.